Hello Salut tout le monde, bienvenue chez moi. Ouais, on est chez moi aujourd'hui. Euh, je suis très contente de vous voir de retour sur ma chaîne qui est dédiée au sport, euh, à la prépa physique, aux conseils divers et variés, le plus vulgarisé J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve sur mon petit bureau. Alors oui j'ai un petit bureau parce que j'habite à Paris et que mon appartement ne fait pas 140 mètres carrés. J'ai un 40 mètres carrés et du coup j'ai un petit bureau et je l'aime beaucoup et je bosse beaucoup ailleurs que son bureau. <rire> C'est complètement ridicule. Je suis assez contente de faire cette vidéo à domicile parce qu'elle fait beaucoup théorique. Et que euh, rien de mieux qu'un petit bureau pour vous expliquer ce que c'est que les abdominaux, comment avoir un ventre plat et les exercices que je vais pouvoir mettre en place pour recruter tous mes abdos. Franchement, j'ai posé le décor, je peux pas être beaucoup plus clair que ça. Avant de commencer cette superbe vidéo, évidemment, tu peux t'abonner sur cette chaîne, tu peux me retrouver sur Instagram, tu peux me retrouver sur mon site internet, là où je fais maintenant beaucoup de routines, énormément. <rire> routine épaule, routine abdos, d'ailleurs j'ai une belle routine abdos sur 30 jours qui fonctionne bien, que j'ai créé il y a Très, très longtemps, c'est la troisième édition et euh, si vous me connaissez un peu vous savez que je suis fan des abdos, vraiment littéralement, je suis fan des abdos je suis fan du travail des abdos, je suis fan de, du ressenti des abdos et, je... et de toute façon en gymnastique, on peut pas euh, faire la gymnastique sans abdos, donc si vous avez envie euh, de vous faire plaisir avec une petite routine, allez la retrouver On a un sujet euh, que tout le monde me demande évidemment. De toute son... on n'est pas une bonne coach sportive s'il n'y a pas une personne dans nos vies tous les mois qui vient nous voir pour nous dire « Hey Dunia, comment on fait pour avoir un ventre plat ?» Bon, alors, avant de faire, de vous dire wow, « waouh pour avoir un ventre plat, il faut faire ça, il faut suer comme ça, il faut se mettre à genoux, il faut faire ça. » D'abord, il faut comprendre ce que c'est que les abdos parce que si vous ne comprenez pas ce qu'est que les abdos, bah... Je sais pas comment tu peux faire pour recruter des abdos si tu sais pas ce que c'est des abdos. Donc, on va faire un petit peu d'anatomie. Il y a 2-3 trucs importants à savoir. Et évidemment, on va pas rentrer dans des détails scolaires. Encore une fois, ma chaîne, elle est vraiment là pour vulgariser. Donc, il y a des croquis qui vont se mettre quelque part. Je sais pas où, peut-être sur le côté. Je pense, je pense que je vais les mettre là. Je pense. <rire> je pense. Pour tous les coachs sportifs qui passent par là, parce que je sais que vous... je suis suivie par pas mal de coachs sportifs, achetez ce livre. Il est fantastique. Euh, et il y a... Pas mal de choses sur la sur les abdominaux, en fait, c'est tout le corps. Hein. Et c'est euh, en fait, un, un cahier de coloriage, ni plus ni moins, avec beaucoup, beaucoup de théories sur le côté et beaucoup de pratiques à droite. Et du coup, en fait, dans le cerveau, on a l'habitude de retenir des choses que lorsqu'elles sont imagées ou lorsqu'elles correspondent à une odeur. Après, vous vous souvenez de trucs de votre enfance quand genre aucune, aucun sens mais vous en souvenez parce que... Voilà, c'est une image, c'est une odeur, c'est quelque chose qui est ancré dans votre mémoire à long terme. Et donc, du coup, le fait de colorier, ça permet de faire ça. Donc, achetez ce livre, il est génial, il est vraiment fantastique. Comme vous allez le voir euh, sur ces croquis, notre paroi abdominale, elle est euh, composée de trois couches. On va les appeler oblique externe, oblique interne et transverse. Ok À chaque fois, et je vous les ai, ai dit dans l'ordre dans de, des couches. Hein. Euh, c'est couche là, donc c'est des muscles, ok Elles ont euh, un rôle très important. La première, c'est de contracter la paroi abdominale, évidemment, de toute façon, pour contracter les abdos. Donc c'est ça hein, qu'on appelle les abdos, c'est pas juste la tablette de chocolat, ça, ça fait partie des abdos. Et du coup, elle va servir à contracter la paroi abdominale, à marcher, à se lever, à aller aux toilettes, à accoucher pour les femmes typiquement. Et vous le sentez parce qu'il suffit juste de faire comme si vous alliez aux toilettes pour faire ça. Et vous allez le sentir tout de suite, ça va se contracter, ok Donc ça, c'est la première fonction. Évidemment, ça retient aussi les viscères, forcément, pour pas que ça tombe, parce que sinon, on aurait plein de boyaux qui sortiraient. Et la deuxième chose, elle sert aussi à l'expiration forcée du diaphragme. Essayez avec moi, regardez. Prenez une grande inspiration, et vous allez essayer de sortir toute l'air de votre ventre. Voilà <rire> Qu'est-ce qui se passe quand je fais ça Ça me creuse le ventre et ça me contracte les abdos naturellement. Donc, il y a ça. Et retenez bien, parce que c'est important de retenir cette mission-là qu'ont les abdos. Le fait d'avoir ex une expiration forcée, c'est eux, clairement. C'est leur rôle, d'accord Donc ça, c'est les trois premiers muscles qu'on va retrouver sous forme de couches, d'accord Elles sont vraiment superposées, ok Au même niveau que l'oblique externe, on va retrouver la fameuse, l'unique, la fameuse, j'ai envie de dire, tablette de chocolat qu'on appelle droit de l'abdomen. D'accord Le droit de l'abdomen, il, il est composé pardon, de 8 parties. D'accord 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 6 au-dessus du nombril, 2 en-dessous du nombril. Okay elles sont séparées par ce qu'on appelle l'insertion tendineuse. Bon, on n'a pas besoin d'aller chercher beaucoup plus loin, euh, de savoir exactement ce que c'est, mais elles sont juste compartimentées. Mais elles ne sont pas... Sont, ça reste quand même un seul et même muscle, okay avec des compartiments. Mais c'est un seul et même muscle, et j'insiste sur ça. Pourquoi Parce qu'il n'est pas possible de ne travailler que le haut des abdos ou que le bas des abdos. C'est comme si vous me demandiez de travailler que le bas de mon biceps, pas le haut de mon biceps. C'est pas possible. Comme c'est un muscle qui a une insertion, une terminaison, d'accord et bien, du coup, les deux vont travailler ensemble. Lorsque je vais venir contracter, ça va travailler tout mon muscle. Ça, c'est clair pour ça C'est important que vous le sachiez parce que euh, quand on essaye, il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, mais du coup, comment je fais pour travailler que les abdos les du bas ?»« Bah Travaille ton grand droit », quoi qu'il qu arrive. Il y a des exercices qui font que je vais mieux ressentir les bas et je vais vous les donner juste après, mais ça reste quand même le même muscle. Donc, on peut pas compartimenter le haut et le bas. D'accord En tout cas, c'est pas possible. Vous pouvez pas travailler juste le haut ou juste le bas. Je vais vous faire voir avec deux vidéos euh, le principe, là euh, de, de le, le rôle de l'abdomen. D'accord Je vais vous montrer la première vidéo. La première vidéo, c'est une flexion du tronc. Les abdominaux, ils servent à fournir une flexion du tronc. C'est-à-dire que dès que je fais ce mouvement-là, où je me redresse, et je, et je baisse, je me redresse. Donc, c'est vraiment une flexion. C'est mon tronc qui bouge et pas mes hanches. Et eh bien, du coup... J'ai euh, mes abdos qui se contractent naturellement. A contrario, cette deuxième vidéo, vous allez comprendre, si euh, j'ai le tronc qui reste fixe et c'est ma hanche qui se lève et on appelle ça du coup une rétroversion du bassin, si c'est elle qui s'élève, et eh ben tout pareil, j'ai les abdos qui vont bosser, d'accord Donc les abdos, donc l'ensemble des abdos que j'ai cités, ont un rôle de relevé de tronc ou d'enroulement de, rétroversion du bassin. Ils ont un rôle aussi de rotation. Ok Externe, tac, sur le côté de rotation du buste et du tronc, ils, ils servent à ça, mais là nous, vu qu'on s'occupe du ventre plat et euh, des tablettes de chocolat, on va rester sur le droit, sur le droit euh, de l'abdomen, et lui, son but, c'est soit relever le bassin, okay, Soit relever le bassin, bah, du coup, à l'envers, soit relever le bassin, soit relever le tronc. Un des deux. Quatre exercices. GHD sit-up, ça c'est le premier, il est extraordinaire. Le GHD sit-up, j'en fais pas l'apologie parce que je me suis blessée sur cet exercice déjà. Cependant, il est extraordinaire parce qu'il permet une amplitude de mouvement qu'on retrouvera nulle part ailleurs. Et juste pour ça, il est extraordinaire. Il faut faire du GHD sit-up souvent pour ne pas dire tout le temps. Mais par contre, il faut savoir le faire en fonction de son niveau. Donc en fait, quand on débute le GHD sit-up, il faut en faire Tranquillement, quelques rêves par-ci, par-là, du street, de l'enroulement, d'accord Et plus ça va, plus je vais augmenter l'amplitude et plus ça va, plus je vais aller chercher le sol et je vais après augmenter le volume. Vous avez le sit-up aussi, mais le sit-up, lui, ne permet pas une aussi grande amplitude que le GHG sit-up. Donc, il ne va pas forcément travailler aussi intensément que sur les insertions et donc sur les abdos du bas. Le deuxième, c'est du coup le traditionnel relevé de bassin. On l'a vu tout à l'heure, le relevé de bassin, c'est la base. Vous avez plein d'exercices de relevé de bassin. Hein Franchement, vous avez l'exercice où j'ai les jambes tendues au-dessus de, au des hanches et je vais chercher à juste lever les fesses. Voilà, le nice tous les selles, comme je l'appelle. Là, c'est celui que je fais en vidéo. Voilà, c'est un relevé de bassin. Il faut que j'enroule mon bassin. Il faut que ce soit mon bassin qui s'enroule le plus possible. Et ça, c'est grâce avec, aux abdos du bas notamment. C'est grâce à l'action des abdos du bas, que mon bassin va s'enrouler. Ensuite, il y a tous les exercices de gainage, mais on peut pas juste faire un gainage euh, à la one again, on est obligé de faire un bon gainage. Donc, pour ça, je vais déjà me placer au sol, les mains euh, au niveau des épaules, en cette tombe en dessous des épaules. Je vais pousser et arrondir le dos, ok Et ensuite, je vais faire ma fameuse rétroversion du bassin. Donc, rentrer fort mes fesses, ok Les serrer très fort, rentrer mes abdos, les engager très fort et ne plus bouger. Vous ne pouvez pas faire des abdos sans sentir les abdos. Si vous faites des abdos, enfin du gainage, si vous faites du gainage, et vous ne ressentez pas les abdos, il y a de grandes chances que ce n'est pas beaucoup euh, travaillé. Il ne faut pas, à un moment donné, il faut juste être euh, logique dans notre pratique du sport. Si vous voulez devenir fort, si vous voulez ressentir le muscles bah, il faut passer par cette case où le cerveau fonctionne. Okay le système nerveux, il envoie des informations dans nos muscles pour contracter des fibres musculaires. Sauf que si je ne ressens pas le muscle, il y a de grandes chances qu'il n'y ait pas beaucoup de fibres musculaires qui soient contractées, on est d'accord. Donc du coup, quand je fais ce genre de mouvement, de gainage, si je ne ressens rien, bah... Il y a de grandes chances que ce soit parce que j'ai pas, pas activé grand chose. Donc, je vais vraiment prendre le temps de arrondir en rétroversant mon bassin, je le rentre et j'active les ados. Et là, je peux pas tenir 3 minutes, c'est pas possible. Ça veut dire que j'ai relâché quelque chose. Et pour terminer, le truc qui peut paraître le plus what the fuck et pour autant, il est extraordinaire. C'est une méthode qu'on utilise en prépa mental parce que bon, je suis en train de d'élever de, de, mon niveau euh, et de potentiellement euh, pouvoir devenir préparatrice mentale, si Dieu le veut. Euh, non, si mes révisions sont bonnes. Euh, et du coup, il y a donc une dans le chapitre de la gestion des émotions, il y a euh, la respiration abdominale, donc c'est déjà par là que j'ai connu la respiration abdominale et en fait il s'avère que comme on l'a dit tout à l'heure le transverse l'oblique le, interne-externe leur rôle à eux c'est de faire une expiration forcée, d'aider lors de l'expiration forcée, donc quand je vais faire de euh, la respiration abdominale quand je le montre sur la vidéo, j'ai une main sur la poitrine une main sur le ventre et je vais m'amuser à inspirer faire gonfler mon ventre et Souffler très très très fort et enlever tout l'air. Et je vais continuer. Je peux très bien faire ça, 3 à 5 minutes par jour. Ça va me permettre de gérer mes émotions, de diminuer mon stress, d'être plus en adéquation avec moi et euh, bah, les objectifs de vie que j'ai à l'instant T. Et en plus de ça, je vais travailler les abdos. Et les abdos du bas. Ça, c'est pas mal voilà en tout cas c'était 4 exercices pour travailler les abdos, normalement si vous les mettez en place assez rapidement vous aurez des, des, des résultats, moi je le ressens vraiment au quotidien mais ça m'a demandé un peu d'effort donc vous allez devoir faire un peu d'effort il n'y a pas une méthode qui fonctionne mieux qu'une autre il faut juste travailler plus dur que les autres et ressentir bien les choses quand vous ressentez bien les choses, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas, Des abdos du bas ça se travaille autant que les abdos du haut même si c'est le même muscle il y a matière à ressentir davantage les abdos du bas donc je vous incite à faire ce genre d'exercice. On se retrouve pour une autre vidéo très bientôt avec ce genre de format j'aime beaucoup, c'est hyper chill et j'adore et ça me permet moi aussi de pouvoir vous donner euh, des informations un peu plus euh, euh, scientifiques, euh, de biomécanique, de physiologie et c'est important dans la pratique du sport, on ne peut pas juste dire ok fais ça, fais une roulade derrière et oh ça va donner un salto, non il faut aussi comprendre quelle est l'action de certains muscles pour pouvoir les engager. Donc aujourd'hui c'était les aldo la prochaine fois, je sais pas ce que ce sera, whatever je vous fais des gros bisous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et si vous avez des questions retrouvez moi sur mes différents réseaux et mon site internet évidemment et mon nouvel instagram sport euh, mon site qui va je, qui commence il est parti en développement donc dans pas longtemps il va sortir <rire> allez bye